C'est les Jordan, Jordan. C'est les Jordan. Tâche de l'in sur mes Jordan. Jordans wow. Gang, gang, gang Tache de l'in sur mes Jordan. Gang, gang, gang Tâche de ligne sur mes Jordan One, one One, one, one, B -B -B -B -B. one, one les girl, là, tu parles à one, girl, là, tu parles à one. one. Coffre en pluie quand on passe la douane Coffre en pluie quand on passe la douane Rolex en or comme baguane. Roll Rolex en or comme baguane. On trail, là, c'est Jazzy Veloz à baffy J'ai des bouteilles, je ressors du Paki Flip mon négro c'est Brasileur J'ai le steady Y'a la mou la jaune on la tétrie Et toi t'es qui T'es trop fada pour capter la technique Y'a les poules et les honks qui nous piste C'est les skywalkers pas la nister Si tu viens par nous on te grrr la, la coca est blanche comme Justin Bieber De mardi à mardi Elle est bonne elle est chambée comme Cardi Reste Val Valpardi, comme dans Tekken tu mangeras le haki. Des paquets, des paquets de papel pour les frérots, python au parquet. Y a de la moulage, je remplis un paquet. Dans la voiture on taffe c'est au black. Dans la soirée je pull up ton adresse. Dans la soirée on pull up ton adresse. Dans la soirée on pull up ton adresse. Dans la soirée on pull up ton adresse. Là c'est jazzy, wow. j'attends mon pack c'est interminable. Je vais voir rapper avec un air minable Et les Yuko à l'air comme dans le film germinal. Et la rafale t'envoie dans la face terminale. Ce négro clash en secret il est faible. Devant ta face termine. anti vermine. Posé, in dans le cœur, je suis comme posé, ils sont dans le fleuve. Ils ont rajouté la drogue, chez lui pour les bras. J'ai gagné en métier, même pas réussi les bras. Les entrées du volent quand fusion sont creuses. Creuse, creuse, creuse Gang gang gang Tâche de ligne sur mes Jordan One. One One Play one, one, one, big girl là tu parles à one Coffre en pluie quand on perd la douane. Coffre en pluie quand on passe la douane. Rolex en or comme Bagwan, Rolex en or comme Bagwan. On crie là c'est jazzy. Mouette. Raffiné pas mauvais C'est pour ma Marilyn C'est pour ma Diana J'suis dans le gala Une chandelle en